Bienvenue pour le, au championnat de France euh, jeune 2014, la difficulté à boire. C'est une belle fête de l'escalade. Ce n'est pas la première qu'on fait, ça ne sera pas la dernière. On aura des, des grimpeurs qui sauront se battre et aller au sommet des voies pour représenter la France à l'international. Mmh. Euh, je leur souhaite vraiment d'être satisfaits de leur, de leur grimpe, de se faire plaisir et puis de se donner à fond et puis que le meilleur gagne comme on dit. Je sais que les grimpeurs sont déjà les grimpeurs sont fait vraiment plaisir apparemment ça a grimpé, euh, ça a grimpé tout le long de la voie on n'a pas eu de, spécialement de pas de blocs on n'a pas eu de, de grosses grappes euh, dans, dans les demi donc ça c'était vraiment important ça a très bien marché on avait un bon feeling on a réussi à créer des choses assez originales je pense pour les finales donc euh, on est resté dans des choses assez basique pour les demi parce qu'on voulait quelque chose qui soit représentatif du niveau des grimpeurs et que les meilleurs après une fois à l'issue de ces demi puissent se lâcher en finale en fait. Donc ça c'était un petit peu notre stratégie. agréablement surpris par le niveau euh, des euh, jeunes, là, des plus, plus jeunes catégories, minimes. Euh, C'est très très serré chez les filles. Euh, pour l'instant, il y en a cinq qui ont tout topé, euh, leur qualif et, et, et leur demi-finale. Donc euh, il va falloir faire la différence sur la finale. Euh, chez les cadets, ben, je suis content de voir que Hugo Barriantier n'a pas, pas fait de cas du petit incident technique qui s'est passé hier. C'est le seul à sortir la voie aujourd'hui. Pas de problème. C'est un gars qui est solide, qui résiste à la pression. Je pense que c'est quand même le favori chez les cadets. Mais il y a d'autres euh, outsiders, comme euh, Matteo Laporte ou du euh, Mena. On va voir. Euh, de, ça ressemble un peu à un Batman au milieu. Là. Euh, il, y a des, il y a un peu des, des jetés, des, des mouvements où il faut sauter. C'est pas très dur, mais il faut juste euh, oser. Et, euh, on sait qu'en bah, compétition, c'est jamais facile de se lâcher. l'ai vraiment tendu avant de partir en, en isolement. Euh, je pensais que ça a vraiment beaucoup plus dur. Et une fois dedans, finalement, les prises n'étaient pas, pas mauvaises, bien franches. Du coup, j'ai réussi à bien gérer. J'ai bien délayé tout le long, j'ai géré ma fatigue. Et là-haut, après, euh, je sais pas trop pourquoi je tombe. Mais, euh, mais ça a fait au moins. Ça va, t'es content Ouais, sinon je suis vraiment content du titre au moins. Et ça, c'est super cool. Parce que euh, c'était le premier objectif de la saison c'est atteint. Le championnat de France, c'est la compétition la plus importante pour qu'ils se sélectionnent pour les championnats euh, internationaux, Coupe d'Europe, coupe Championnat d'Europe de, et Championnat du Monde. Et, euh, et là, bah, ça va être le point de départ pour qu'ils qu élèvent encore leur niveau avec leurs entraîneurs respectifs et puis sur les stages équipes de France évidemment pour qu'ils aillent chercher des titres internationaux. Parce que partie super déterminée dans la tête euh, en ISO, euh, je voulais gagner et je suis venue pour gagner donc euh, j'étais vraiment énervée bien concentrée j'ai mis toutes les choses de mon côté pour euh, l'endroit où je suis tombée bah, je sais que ce c'était pas la méthode prévue par les ouvreurs mais moi j'avais prévu ça à la lecture je savais comment je voulais me placer, je savais ce que j'allais faire et euh, malheureusement là euh, quand je me suis lancée dans ma méthode, j'ai oublié le le petit détail de mon placement qu'il fallait pour faire le move et du coup euh, j'ai perdu un peu l'équilibre et je suis tombée mais j'avais la marge pour sortir la voie donc je le voulais je l'ai eu et je suis super contente là bas Ben, je suis partie dans l'état d'esprit de me faire plaisir parce que j'ai été blessée tout l'an dernier et ce que j'ai réalisé c'est que la, la seule chose qui était importante c'était de se faire plaisir. Je ne pensais vraiment pas à au titre ni à la performance. Moi enfin, aussi la performance je voulais aller en haut et donc dans ma voix ça s'est bien passé. Euh, les prises elles étaient toutes correctes. C'est vrai qu'il y avait, qu y avait un, pas, un pas au milieu où il fallait envoyer sur une prise pas bonne sur un volume il y a la plupart des filles qui sont tombées là. Mais, euh, ben, moi j'ai passé, j'ai réussi, après je suis quand même passée en résier et je commençais à, à bien avoir mal au bras. Et euh, en haut, euh, je suis tombée, enfin j'ai réussi un peu à récupérer, à clipper, et je suis tombée en, en mettant un carré externe. Et quand j'ai croisé, la, la prise elle était moins bonne que ce que je pensais et en plus j'ai le pied qui a, qui a zippé. Du coup je suis partie en porte et arrivé sur une prise pas bonne, j'ai réussi à, à contrôler le ballon et je suis tombée. Les voix sont plus spectaculaires, toujours, comme en, en finale. On, on se permet un peu des boucles, des, euh, des mouvements sur des volumes, des, des, des, des mouvements un peu dynamiques. Peut-être c'est pas beaucoup plus dur physiquement, mais ça va moins leur convenir. On va avoir plus de surprises à mon avis, voilà. Donc euh, c'est plus spectaculaire, on va avoir du spectacle. Quel talent incroyable, il arrive de la Roche-Baudville, il est grand. Tout lui réussit cette saison. Il attend de rafler le titre de champion de France avec impatience. Excellent grimpeur, Marcel Duval. Bah, C'était vraiment génial, hein, euh, des belles ouvertures, des belles voies. Euh, C'était vraiment bien, une bonne ambiance aussi hein, avec euh, le DJ, euh, tout ça. Donc Moi ça m'a bien plu, hein, j'ai réussi. Je tombe à cause d'un coupage oublié, mais j'étais vraiment endobée donc euh, j'ai décidé d'avancer. Voilà. D'accord. Et du coup, tu t'es sentie comment dans la voie, là euh, bah, J'étais bien. Enfin, j'étais un peu stressée avant d'y aller. Puis, je suis arrivée en bas et j'ai hâte d'une public et tout. et Je me suis dit euh, « vas-y ». On voit bien qu'il y a des jeunes qui sont vraiment investis dans la compétition et il faut qu'on arrive à, à les aider un maximum pour qu'ils puissent s'épanouir en fait dans la compétition. Ils ne seront pas tous champions du monde, mais au moins ils auront tous pris du plaisir en faisant des compétitions et ce sera qui sera important. On est le En tout cas c'était une belle compète là, la salle elle est vraiment démente, le mur est vraiment classe et les voiles c'était vraiment top là, il y avait une série de prises vraiment cool donc euh, ça j'ai bien kiffé Alors, après sur les voies, euh, ça s'est plutôt bien passé même si j'ai pas hyper bien grimpé mais euh, voilà les voies étaient classe, donc ça, ça, ça s'est bien coupillé et euh, voilà, je me suis battu euh, très très bien, j'étais content. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a très bien marché pour moi. Le club de VA a fait une organisation, une très belle organisation. Euh, que Ce sont des championnats qui demandent peut-être à, à évoluer d'une manière générale au sein de la fédération. Il y a des réflexions qui sont en cours là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment la, la preuve du dynamisme de la fédération et c'est extrêmement important. Et il faut qu'on qu continue à les faire euh, évoluer d'un point de vue médiatique à coup sûr.